Bonjour, cette vidéo a été faite dont l'objectif est de faire un petit éclaircissement sur l'orientation des pièces anatomiques et dont je vais parler des termes relatifs à l'orientation, c'est-à-dire des termes précis qu'on utilise souvent car permettant de situer une structure anatomique dans l'espace, et puis aussi pour bien décrire cette dernière et ses éléments comme les faces, les bords et les extrémités d'une pièce osseuse par exemple. On commence par les deux termes en et et postérieur, ce qui est en avant est antérieur, alors que ce qui est en arrière est appelé postérieur. On peut dire antérieur ou ventral, c'est la même chose, comme on peut dire postérieur ou dorsal. On utilise ces termes très souvent, par exemple, pour préciser de quelle phrase on parle. On passe au terme céphalique et caudal. céphalique, bien crânial, désigne une orientation vers la tête, c'est donc la partie supérieure ou bien proximale d'une structure. Codal est relatif à la queue et cela désigne la partie inférieure ou bien la partie distale d'une structure. Donc tout ce qui est supérieur est dit crânial, céphalique ou bien aussi proximal. Alors que tout ce qui est inférieur est dit caudal ou distal. On passe au terme épilatéral et contre Alors, Ces deux termes sont employés pour désigner la situation de certains éléments par rapport à d'autres sur le corps. Des éléments qui sont dits épilatéraux se trouvent du même côté sur le corps. Alors que les éléments qui sont dits contralatéraux se trouvent à des côtés opposés sur le corps. On passe au terme médial et latéral. Le terme médial désigne la partie la plus proche de la ligne médiane du corps, c'est donc la partie la plus interne. Le terme latéral désigne la partie la plus éloignée de la ligne médiane, c'est donc la partie la plus externe. Il nous reste les mots pariétal et viscéral. Le terme pariétal est relatif aux parois. Que le terme viscéral est relatif aux organes. Un élément est dit superficiel lorsqu'il est proche de la surface du corps, il est dit profond lorsqu'il est plus interne dans le corps. L'emploi de ces deux termes se fait très souvent lorsqu'on parle de la disposition des muscles en deux plans, et donc on dit qu'il y a un plan qui est profond et un autre qui est superficiel. Juste avant de terminer, je tiens à partager avec vous cette petite fiche qui vous permet de se rappeler des termes relatifs à l'orientation et donc de vous familiariser avec la terminologie anatomique. Le lien se trouve à la barre d'impôts. Et donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais partager avec vous. Merci de votre attention et à la prochaine.